Hi vous, On se retrouve une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne les gars Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo Donc je me voilà en fait aujourd'hui weekly vlog je sais que c'est ce pas sorti de ma part Mais je me suis dit On est à la moitié du ramadan Du coup j'attends quoi Pour faire ce weekly vlog Donc aujourd'hui je vais faire mon weekly vlog et je vous montre ce que je vais faire, ma méthode de travail, mon organisation et tout ce que je fais pendant Donc let's go Ladies and gentlemen, uh... Donc là les, les gars, normalement je vais du sport parce qu'il faut un corps sain, il faut faire du sport, il faut manger bien donc oui, c'est pas facile et tout, ce a les hamburgers, les chips, les frites et tout. C'est bien de manger, mais après il faut mon. En fait, donc... là normalement, j'ai prévu, je me suis lancé un défi et tout et tout, de faire du sport pendant 30 jours. Je sais que c'est pas facile, 30 jours. Mais j'essaie de le respecter au maximum, j'essaie, je j'ai sais, éviter. Je sais. mais je suis une célèbre youtubeuse et tout et tout, elle a beaucoup d'abonnés, je pense que tout le monde l'a connaît c'est tout et tout, je vous mets juste sa page instagram ici et sa euh, okay. chaîne youtube juste là, voilà. En fait, je sais pas si je le fais ou pas parce que j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme. Mais je me dis, c'est pas avec la flemme qu'on va avancer. Donc, il faut se motiver. C'est pas facile, mais il faut se motiver. Ah, j'ai envie de pleurer. J'en ai déjà marre. Donc, là, les gars, normalement, je vais aller acheter des trucs au magasin. Mais je vais vous montrer ça et tout. Avec passé dans le rayon gâteau comment j'avais envie de prendre des gâteaux mais je me suis dit que j'ai pas assez le budget J'ai grave en même temps un gâteau chocolat mais j'ai pas eu le budget Du coup je commence à avoir la haine mais là j'envoie du chocolat et tout Je vois les cadeaux je me dis bon, mais là pourquoi pas faire un gâteau chocolat mais le budget n'est pas là Donc maintenant j'attends alors, les vrais savent que les bons bonvons miel c'est tellement bon. En faisant le montage des vidéos, je me suis dit punaise, c'est tellement bon. Du coup, je pense que c'est bon, je pense que je vais partir parce que j'ai plus d'autre choix. Et du coup, voilà. Donc, là, normalement, je vais partir à l'acheter le gel éco. Là, il fait trop beau, beau de pour ça. au plus vite, au plus vite je vais marcher vite parce que le soleil fait fort comme vous voyez bah, la vie sans permis on est obligé de marcher il y a plein de voitures qui passent et moi je suis de marcher croyez moi j'ai la haine avoir le permis ça change une vie ça change une vie j'espère que quand je vais revoir cette vidéo plus tard et que je vais avoir le permis bah, je serai très heureuse le temps, il est magnifique. Je vous laisse admirer. Qui dit, fin de jeûne, dit de se poser devant la télé et de regarder les débats en tant que femme de Je lui transparerai. Et là je dois ranger ma chambre, je dois prendre soin de cheveux vu que là on est dimanche Et comme d'habitude je vous montre, j'utilise quoi pour mettre dans les cheveux et après on en passe. Donc alors les gars, moi pour, mes, pour mon soin de cheveux du dimanche, j'utilise du beurre de karité que je vais faire fondre alors euh, j'aime bien ce beurre de karité que je mangeais avec l'huile de ricin que j'ai acheté hier. D'ailleurs le prix il a augmenté et tout. Donc voilà, et si vous n'avez pas l'huile de ricin, ben, utilisez l'huile de coco. Mais je vous conseille l'huile de ricin parce que c'est mieux. Moi je n'utilise pas l'huile de coco parce que ça me fait des pellicules sur ma tête. Et voilà. Là comme vous pouvez le voir, j'ai fait fondre le beurre de karité que je vais mélanger avec l'huile de riz 5 qui est juste ici. Bon là donc je vais démêler mes cheveux et puis je vais mettre le petit mélange sur mes cheveux et puis je vais tresser donc je vais vous montrer ça. Je démêle, je démêle et tout et tout. Mais ça va, mes cheveux ils étaient déjà peignés donc ça va bon comme vous voyez euh, j'ai commencé à ranger le premier lit maintenant je vais ranger le deuxième en fait le ma, ma chambre elle commence à glouer donc là c'est que la première partie de ce bordel <musique> On va maintenant, on va passer au gâteau de riz, c'est spécialement riz, donc je vais vous montrer comment je fais ça, c'est tellement bon, j'aime trop ça parce que bien c'est sucré, en plus c'est bon, j'aime trop le sucre, du coup je vous emmène avec moi et je vous montre comment je fais ça. Alors on met d'abord le riz et puis on va mettre de l'eau pour faire... La belle pâte blanche et puis on va faire cuire sur le feu de, du charbon. Comme vous voyez, genre ça fait une belle pâte blanche et tout et tout. Elle est toute lisse, elle va être comme ça. Le Riz qu'on va mettre dans le mixeur et puis euh, on va mettre un peu d'eau comme vous voyez. <musique> rendu final après le mixage, la pâte normalement elle doit être lisse comme une pâte de crêpe là elle est toute blanche, on va allumer le feu du charbon pour faire cuire le gâteau de rhum. Non. Ouais. bon ben là on commence à mettre, on commence à faire et tout pour le tour de ce soir Bon, en fait, comme vous voyez, on a, on, je fais ça avec mes petite sœur, comme vous le voyez ici et tout et tout. Là, euh, on était en train de faire et comme vous voyez, ça avance bien. Espérons que cette vidéo t'aura plu. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner.